Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous hésitez entre la Google Pixel Watch et la Samsung Galaxy Watch 5 ou 5 Pro. Aujourd'hui, on va comparer ces deux montres connectées sous Wear OS qui sont sorties cette année, qui veulent révolutionner le secteur de la montre connectée. On va voir laquelle est la meilleure. C'est parti Tout d'abord commençons par une petite comparaison au niveau du prix car oui il y a vraiment des grosses différences avant de parler prix on va parler des différents formats car oui il y a différents formats il y a deux modèles de galaxy watch 5 un petit format de 40 mm et un grand format de 44 mm il y a aussi la galaxy watch 5 pro je vous le disais qui est sur du 45 mm on en reviendra aux dimensions juste après qui elle aura aussi un prix plus élevé car elle aura plus de fonctionnalités n'hésitez pas à aller voir mon petit comparatif entre la galaxy watch 5 et watch 5 pro je vous fait il y a quelques semaines alors que du côté de google on a juste un format un petit format de 41 mm comparons le plus petit format de chez samsung de la galaxy watch 5 avec le petit format de google qui est du 41 mm on va avoir une différence de prix de 100 euros oui la google pixel watch à l'heure actuelle est à 379 euros alors que la galaxy watch 5 40 mm est à 279 euros sur le site officiel sur la plus basique des options, Samsung, vous allez donc avoir 100 euros de moins que sur une Pixel Watch. A contrario, si on part sur le modèle 44mm de la Galaxy Watch 5, avec l'option aussi en plus... LTE, on aura un prix de 379 euros c'est à dire que la combinaison la plus poussée entre guillemets, hein, sans parler des bracelets, de la Galaxy Watch 5 sera au même prix que le petit format de la Pixel Watch, quand je dis le petit format, il n'y a qu'un format, mais il est petit, on va y revenir, si par contre vous êtes intéressé par la Galaxy Watch 5 Pro elle le sera à 429 euros donc 50 euros de plus que la Google Pixel Watch, voilà pour la différence de prix, grosso modo vous allez pouvoir avoir une Galaxy Watch 5 beaucoup moins chère si vous restez sur un petit format, le petit format de Samsung de 40 mm et si vous voulez vous faire plus plaisir avec une Galaxy Watch 5, vous allez arriver presque sur les mêmes prix qu'une Pixel Watch alors maintenant, laquelle il faut choisir au niveau du design, on a aussi deux choses complètement différentes. Alors, je voulais parler, je ne vais pas vous le redire. La Google Pixel Watch a un diamètre, un cadran de 41 mm, alors que la Galaxy Watch 5, 40 ou 44 mm. La Watch 5 Pro, 45 mm. On aura donc sur Google pas le choix. Il faudra prendre une montre de 41 mm. Pour moi, ça reste quand même dans les petits cadrans de montres connectées. On va pas se mentir, parce que la plupart des montres connectées sont à peu près sur du 45 mm. Hein, si on regarde de chez Huawei, si on regarde voilà la plupart des montres connectées, chez Amazfit, etc., on est toujours en une moyenne de 45 mm. Alors un cadran de 41 mm c'est. Assez petit hein. pour quelqu'un comme moi Là j'ai fini mon test de la Pixel Watch Je trouve l'écran petit Je trouve le cadran petit mais parce que je suis habitué Aux montres relativement grosses Dans tous les cas le design de la Pixel Watch est un design Inédit s'il y a bien quelque chose Qui se démarque sur cette montre par rapport aux autres C'est ce design parce que on a l'impression d'avoir Une petite bulle sur le poignet L'écran n'est pas incurvé mais le vert voilà, Donne cette sensation de petite bulle On va pas avoir un écran borderless mais Tout est fait pour qu'on y croit Et qu'on croit avoir un écran borderless Côté Samsung Galaxy Watch On est sur quelque chose de plus classique On n'a plus comme l'année dernière La petite euh, lunette rotative On est vraiment sur euh, une montre connectée Assez basique, assez belle Avec quelques avantages par rapport au design de la Pixel Watch Car oui la Galaxy Watch Adopte un verre en saphir cette année Alors que sur du Google on est sur un verre Gorilla Glass 5 Qui du coup est moins résistant Au niveau des matériaux pour le boîtier Sur la Galaxy Watch On va avoir un boîtier en aluminium Pour le Galaxy Watch, la forme Galaxy Watch et un boîtier en titane pour la Galaxy Watch Pro Alors que sur la Google on est sur de l'acier Donc voilà on est un peu entre les deux Ensuite on va retrouver sur la Pixel Watch Ce petit bouton, ce petit bouton courant de rotatif Qui va nous permettre de naviguer plus ou moins dans la montre Et bien entendu un bouton plat Alors que sur la Galaxy Watch on va rester sur deux boutons sur le côté A l'arrière pas mal de technologies Que ce soit sur la Galaxy Watch ou sur la Pixel Watch On aura sur les deux montres un ECG La Galaxy Watch va aller un petit peu plus loin Avec son capteur qui va permettre d'analyser euh, la masse corporelle Et bien entendu les deux auront un capteur de SPO2 Mais ça on va en parler dans les fiches techniques juste après Grosso modo la Galaxy Watch aura un design plus classique La Galaxy Watch Pro est encore plus belle Mais voilà on est sur ce que vous connaissez de la Galaxy Watch 4 Google essaye un petit peu de, de changer ça, mais vous allez voir, si on parle des écrans, ça n'a pas forcément plus de value. Parce que oui, l'écran de la Pixel Watch est un écran de 1,2 pouces, à OLED, bien entendu, avec une densité de pixels de 320 ppp. C'est ce que propose également la Galaxy Watch 5, petit format 40 mm. Donc elle est plus petite et elle a la même taille d'écran. Le modèle 44 mm de la Galaxy Watch 5, lui, propose un écran de 1,4 pouces. Qui est vraiment plus agréable à utiliser La Pixel Watch est donc plus grande Lorsqu'on regarde plus précisément on voit que La forme de bulle comme je vous le disais C'est vraiment que du côté du vert On a quand même une démarcation entre la fin de l'écran Et la partie du coup courbée C'est donc ça qui est dommage c'est que avec la Pixel Watch Il donne juste l'impression d'avoir un écran Qui est une bulle alors que pas du tout Voilà grosso modo pour les deux designs Personnellement j'aime bien à, au premier coup d'œil La Pixel Watch au niveau du design Mais pour moi elle est beaucoup trop petite Et surtout voilà, c'est un petit peu du bluff C'est un petit peu voilà c'est un petit peu Ça reste on a l'impression un petit prototype Parce que c'est pas du tout un design qu'on attend Aujourd'hui après 5, 6, 7 ans d'attente En 2022 Alors que de nombreuses montres peuvent proposer Quelque chose d'aussi bien voire plus beau et moins cher Parlons maintenant de la fiche technique je vous le disais, au niveau des caractéristiques techniques, on va être vraiment sur des montres qui se valent, qui peuvent se concurrencer. Outre le fait que la Galaxy Watch 5 va aller un petit peu plus loin sur certains capteurs de santé, comme je vous le disais, le capteur qui permet d'analyser la masse corporelle, d'analyser un petit peu l'analyse corporelle de, de, de son porteur, la Pixel Watch va proposer aussi un ECG. L'ECG sur la Samsung, je vous le rappelle, est disponible que et seulement si vous avez un mobile Samsung. Ce qui est dommage, alors que sur la Pixel Watch, pas ce souci. L'autre souci, au niveau des puces, la Pixel Watch fait appel à un processeur Samsung Exynos 9110. C'est un processeur qui date de 2018. Alors que la Galaxy Watch a un processeur plus récent, l'Exynos W920. Mais on va dire que dans l'usage, ça change pas grand chose. La Pixel Watch aura aussi 32Go de mémoire et 2Go de mémoire vive. Alors que la Galaxy Watch 5 aura 1,5Go de RAM et 16Go de stockage. Vous allez pouvoir du coup plus stocker sur la Google Pixel Watch, mais dans la vie de tous les jours, ça change pas non plus grand chose. Je vous le disais, les deux possède un écran avec un mode always-on et je vous le disais, vraiment, ça se tape hein, au niveau bah, de l'utilisation car on est sur du Wear OS, après, on a le Wear OS pur et dur sur Google, alors que sur euh, Samsung, on a la surcouche Samsung qui, pour moi, bah, est, est meilleure que celle côté Google. On va, on va dire pourquoi, juste après, dans les fonctionnalités. Car oui, au niveau de la prise en main, au niveau de l'usage au jour le jour, là il y a une grosse différence. C'est que la Galaxy Watch 5 va tourner sur Wear OS, mais elle va aussi vous permettre d'avoir pas mal d'applications qui sont de chez Samsung, qui ont été développées, testées et améliorées d'année en année depuis les premières montres connectées Samsung. En gros, grosso modo, peu importe ce qu'on dit, c'est la première montre connectée de Google. Easy travaille dessus depuis 5 ans au moins. 5 ans. Personnellement, voilà, de mon point de vue, de mon point de vue, euh, depuis mon expérience euh, dans mon travail, etc c'est bah une grosse erreur de la part de Google d'avoir attendu 5 ans pour sortir une montre connectée. Il valait mieux faire comme Samsung, sortir une montre tous les ans ou tous les deux ans pour pouvoir l'améliorer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Car là, au niveau de l'utilisation, bah Google s'est appuyé vraiment sur le rachat de Fitbit et donc nous propose euh, l'application voilà, Fitbit grosso modo pour suivre notre sortie, suivre notre sport. L'application Fitbit est vraiment bien, hein, elle est cool, sauf que voilà, pour développer toutes les fonctionnalités de cette application Fitbit, il faut payer un abonnement et ça pour pour moi c'est inadmissible d'acheter une montre à 379 euros et de devoir payer un abonnement ce modèle j'aimerais bien savoir le nombre d'utilisateurs Fitbit qui payent l'abonnement mais ce n'est pas pour moi alors que samsung voilà a développé des applications d'année en année le seul bémol de samsung c'est vraiment le fait de ne pas pouvoir faire le cg si on n'a pas de téléphone samsung ça il faudrait voilà il faudrait arrêter et développer l'application pour les mobiles android car sinon au niveau de samsung au niveau de la pression de sport au niveau de la voilà des données récoltées le suivi santé quotidien on est aussi bien que sur l'application fitbit voire je trouve même que le cardio fréquence de la samsung est un petit peu au dessus de ce que propose la pixel watch en gros avec samsung vous allez avoir un peu plus d'applications un peu plus d'applications mieux faites et surtout vous n'aurez pas à payer un abonnement en plus premium mais le problème c'est que si vous n'avez pas de mobile samsung vous n'allez pas pouvoir faire un ecg est ce que vous avez besoin de faire le ECG je sais pas mais c'est dommage d'avoir une montre qui a un ecg et de ne pas pouvoir l'utiliser c'est quand même vraiment bête après voilà je vous le dis on est sur du wear os donc c'est assez similaire les moi je préfère la navigation dans la samsung peut-être parce que j'avais un plus grand écran et même le menu principal est un petit peu voilà un peu plus fun quoi les logos et tout c'est quand même plus fun du côté de samsung donc même là dessus mon cœur penche directement samsung on est on est vraiment sur une première monde connectée de google et c'est vraiment dommage ils auraient dû la sortir à 2-3 ans là ça aurait valu le coup mais aujourd'hui pour moi ça ne vaut pas le coup surtout à ce prix là car oui samsung essaye d'année en année de casser les prix et là google ne peut pas suivre bref maintenant laquelle choisir vous l'aurez compris, mes amis, mon cœur penche directement sur une Samsung, soit la Galaxy Watch 5, soit même la Galaxy Watch 4, et surtout sur la Galaxy Watch 5 Pro. Je vous rappelle qu'il y a mes comparatifs, il y a mon test complet de la Watch 5 Pro, mais voilà, pour moi, Google a sorti une première montre connectée, ça aurait été mieux de la sortir il y a 2-3 ans pour pouvoir apprendre de, bah, des, bah, des clients, pour pouvoir aller plus loin. C'est une montre qui coûte très cher et qui ne vaut pas le coup aujourd'hui. Elle est belle au niveau du design, mais voilà, dans l'utilisation, vaut mieux économiser de l'argent et partir sur une Galaxy Watch 5 40 mm. Merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire hein, si vous êtes contre mon avis mais grosso modo voilà c'est tout ce que la google pixel watch peut faire la samsung peut pratiquement le faire donc c'est dommage c'est dommage merci d'avoir regardé cette vidéo en attendant la prochaine vidéo vive à fond vive high tech merci et à bientôt sur ma chaîne